Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons évoquer la primitive try lock qui euh, fonctionne sur des réentrantes lock. Nous avons déjà vu dans des séquences précédentes et au travers d'un certain nombre d'exemples la notion de réentrant lock. Et vous vous souvenez que euh, un réentrant lock c'est l'implémentation d'un moniteur en Java et vous ne pouvez rentrer dans le moniteur que entre un lock et un unlock. Et en fait, on a donc utilisé le lock associé à un moniteur qui est bloquant quoi qu'il arrive bien évidemment lorsque le verrou est déjà pris. Et en fait on peut avoir des situations où on souhaite simplement savoir si le verrou est pris ou pas et éventuellement si le verrou est pris et eh bien ne pas faire de, de blocage parce que ça pourrait par exemple générer des interblocages ou des choses comme ça. Et pour cela nous disposons d'une deuxième primitive que vous avez trouvée sur le Fantastic Manual si vous avez eu la curiosité de le regarder qui rend une valeur de type booléen euh, qui indique si le verrou a pu être pris ou pas. Donc quand vous sortez vous savez si vous avez eu le verrou ou si vous ne l'avez pas eu. Il y a deux formes de try lock le premier trilogue sans paramètre, c'est vous avez le verrou immédiatement, et la valeur retrouve, où vous sortez, et vous avez une deuxième variante avec deux paramètres. Le paramètre time qui va vous permettre de définir le nombre d'unités de temps spécifiées par le paramètre unit que vous souhaitez attendre avant de décider qu'éventuellement vous n'avez pas pu obtenir le verrou. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous attendez autant de temps que spécifié sans avoir le verrou et vous sortez avec une valeur false soit vous obtenez le verrou avant et vous sortez avec la valeur true. On va regarder euh, l'usage des trylock avec un petit exemple et pour cela on va reprendre l'exemple du parking qu'on avait traité, mais avec des directives synchronized. Donc on va le traiter cette fois-ci avec un réentrante lock, et de manière un peu artificielle, je vais mettre quelque part un try lock à la place d'un lock, juste pour que vous voyez ce que ça donne. C'est un peu artificiel, mais de toute façon vous reverrez en exercice l'usage du try lock dans des situations plus réalistes. Alors, première chose, c'est qu'on euh, va rajouter deux, trois éléments dans le programme Java. Donc, je, je vais m'intéresser surtout à la partie différentielle par rapport à la version euh, antérieure. Je vous renvoie à la séquence correspondante. Là, ici, on va commencer par ajouter, euh, de référence, donc importer les Java utiles concurrentes lock parce qu'effectivement, on a besoin d'accéder à cette bibliothèque. Et on va déclarer une exception, mon exception, euh, qui va, euh, en fait, me permettre de me dérouter si je n'ai pas le try c'est complètement artificiel, mais c'est pour les besoins d'exemple. De Ensuite, je vais revisiter la classe automobiliste. Alors, en fait, la classe automobiliste, il va pas avoir énormément de changements. Vous voyez que ben, euh, le contexte est identique. Vous voyez que le constructeur est identique. Vous voyez que la primitive de trace est identique. La seule chose qui change, c'est la méthode Run et en particulier le fait que désormais, le corps de la méthode Run est encapsulé dans un try-catch parce que je vais avoir des primitives de mon moniteur, là, le fameux parking, qui vont pouvoir me lever des exceptions, qui vont provoquer la terminaison prématurée de mon euh, automobiliste et qu'il faut que je sois capable de traiter et en particulier je le traite en faisant un affichage dédié si par hasard je prends cette exception dans la figure. Regardons maintenant la classe parking revisitée. donc là aussi tout ce qui est contexte est absolument identique, le constructeur n'a absolument pas changé, et nous avons simplement de nouvelles variantes pour les méthodes entrée et sortir. La première chose que vous observez c'est que ni entrer ni sortir ne sont synchronisés. Donc vous voyez qu'on va se synchroniser différemment, mais vous savez maintenant qu'on peut parfaitement le faire avec un de log. Regardons sortir dans un premier temps, parce que c'est la manière classique de faire. Donc je commence par un lock et je termine par le unlock. J'incrémente la capacité parce que je suis en train de sortir du parking et je libère donc une place de parking. Je fais un affichage et comme j'ai libéré une place de parking, je vais éventuellement réveiller eh quelqu'un qui sera en attente sur la file. Vous voyez que d'ailleurs, en fait, file avant c'était un objet et on faisait un notify all maintenant vous voyez que c'est une condition et on fait du coup un signal all, c'est parfaitement normal. Regardons maintenant la primitive entrée donc on a exactement la même structure on a ici le un lock c'est un try lock mais si ce try lock me rend false je suis renvoyé dans la partie else où je lève l'exception qui sera rattrapée par l'automobiliste vous avez vu le code dans le transparent précédent et puis si j'ai obtenu le lock et eh bien je suis exactement dans les mêmes conditions que auparavant. je vais boucler tant que la capsule du parking est égale à 0, ça veut dire que je ne peux pas rentrer, donc je vais du coup me suspendre, je fais ici le file await, à la place du file await qu'on avait dans la version précédente, puisque je vous rappelle que fill était un object et pas une condition. Ensuite, quand je suis sorti de cette boucle while, ça veut dire que eh bien, je peux parfaitement euh, le faire parce qu'il y a une place de parking pour moi. Je décrémente la capacité du parking et puis je signale que je suis dans le parking. Et ensuite, je fais le unlock. Vous voyez bien que je ne fais le unlock que si je suis passé dans le parange zen du if. Puisqu'il faut pour cela, j'ai pu obtenir le lock. Regardons une petite exécution. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de changements. Là, j'ai trois places de parking et six automobilistes. Vous voyez qu'ils tentent tous de rentrer. Ce qui va se passer c'est que par contre il y en a un certain nombre euh, qui ne vont pas pouvoir rentrer non pas parce que le parking est plein mais parce qu'ils sont impatients et qu'ils refusent d'attendre de pouvoir accéder si vous voulez au compteur des variables du parking. Et donc en particulier c'est ce qui se passe pour 3, 4, 5 euh, et en fait vous voyez que finalement les seuls qui peuvent rentrer dans le parking c'est 1 et 6 parce que lorsque 6 arrive eh bien il n'y a plus personne qui est en train euh, d'exécuter une des primitives du moniteur et par conséquent eh bien, euh, et bien le trylock euh, répond positivement. Sinon les autres en fait et euh, eh bien ils euh, se terminent sur une exception. Ils ne rentrent pas sur le parking. Non pas parce que le parking est plein mais parce qu'en fait ils n'ont pas été jusqu'à attendre. C'est un choix comportemental au niveau de la primitive entrée du parking. Que dire en guise de conclusion ce type de primitive, enfin le trylock, permet d'éviter des blocages. Imaginez que vous ayez un processus A qui réserve la ressource 1 puis la ressource 2 et un processus B qui réserve la ressource 2 puis la ressource 1. Vous voyez bien qu'on est dans une situation classique, on l'a vu dans une autre séquence où il y a un interblocage. Et pour cela vous pourriez imaginer que ben, je acquiers la ressource 1 puis je n'acquière pas la ressource 2 parce qu'elle est indisponible. Je peux décider de revenir en arrière et du coup de libérer la ressource 1. Vous voyez, ça peut me mettre dans des situations où si j'ai les conditions qui sont réunies pour que mon application puisse générer un interblocage, j'arrive, disons, à faire en sorte qu'une de ces conditions ne soit pas euh, vraie, la condition qui fait que lorsque je veux une ressource que je n'ai pas, je sois bloqué jusqu'à ce qu'elle soit disponible. Vous voyez, je peux également avec cela faire des attentes actives ou semi-active ou éventuellement choisir si par exemple je peux faire autre chose et eh bien une alternative à mon exécution, enfin l'exécution de la section pratique dans laquelle j'allais rentrer. Et donc c'est un complément indispensable du lock and lock qui permet d'éviter l'arrivée des gentils bébêtes qu'on appelle bugs dans mes programmes lorsque je suis dans des situations où je veux gérer des ressources en exclusion mutuelle. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.